Créer une vidéo avec Adobe Creative Cloud Express. Adobe Creative Cloud Express est un outil de montage et de création vidéo en ligne pour débutants. Ce court tutoriel vous montrera les étapes principales de la création d'une animation avec Adobe Creative Cloud Express. Allez d'abord dans www.adobe.com/express et cliquez sur Start for free. Si votre collège vous donne accès à Adobe Creative Cloud Express, cliquez sur « Login with school account » ou bien « Enter class code ». Sinon, choisissez l'une des options de connexion dans le côté gauche de l'écran. Je vais me connecter avec mon compte Google. Lorsque vous serez connecté au site, vous devrez fournir à Adobe Creative Cloud Express la raison pour laquelle vous souhaitez utiliser ce produit. Ceci permet à Adobe de vous offrir des outils et des fonctions qui conviennent à vos besoins. Choisissez votre raison et cliquez sur Continue. Pour commencer votre vidéo, cliquez sur le signe Plus dans la barre d'outils gauche. Dans le menu déroulant, cliquez sur Vidéo. Créez un titre pour votre vidéo et cliquez sur Next. Vous pouvez ensuite choisir un modèle de vidéo ou partir de rien. Vous êtes maintenant dans l'éditeur vidéo. Ajoutez des éléments à votre vidéo avec la barre d'outils flottante. Faites des modifications aux éléments ou à la vidéo avec les options à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi ajouter ou modifier des éléments dans la ligne du temps tout au bas de l'écran. Pour ajouter vos propres séquences vidéo, cliquez sur le bouton « Vidéo et sélectionnez la vidéo que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur « Texte » pour ajouter du texte à votre vidéo. Modifiez la taille du texte ou supprimez-le avec la barre d'outils contextuels. Vous pouvez modifier l'emplacement du texte en le glissant déposant. Pour modifier le thème ou la police du texte, consultez les options à la droite de l'écran. Avec la ligne du temps au bas de l'écran, vous pouvez ajouter des diapositives, modifier l'ordre des diapositives, les supprimer, les dupliquer et les regarder en aperçu. Cliquez sur Photos pour ajouter des graphiques à votre vidéo. Vous pouvez téléverser vos propres images à partir de votre ordinateur, prendre une photo avec votre webcam, naviguer les photos à licence Creative Commons, ou téléverser à partir d'autres applications. Cliquez sur Icon pour ajouter une icône. Adobe Creative Cloud Express a une bibliothèque de plusieurs milliers d'icônes sous licence Creative Commons. Pour ajouter une icône, cliquez sur celle que vous désirez. Lorsque vous ajoutez une icône ou une image, l'attribution de la licence est ajoutée automatiquement dans les crédits à la fin de votre vidéo. Modifiez la configuration de votre vidéo avec l'onglet Layout à la droite de l'écran. Pour appliquer une autre configuration, cliquez simplement sur celle que vous désirez. Redimensionnez votre vidéo avec l'onglet Resize à la droite de l'écran. Vous avez deux options, écran large, widescreen ou carré, square. Ajoutez de la musique avec l'onglet « Music » à la droite de l'écran. Vous pouvez téléverser votre propre musique ou choisir parmi les pistes sonores offertes par Adobe. Ajustez le volume avec le curseur de volume. Lorsque vous avez terminé de créer votre vidéo, cliquez sur « Preview » en haut de la page pour avoir un aperçu et vous assurer de n'avoir rien manqué. Si vous êtes satisfait, vous pouvez partager ou télécharger votre vidéo. Cliquez sur « Share » pour publier votre vidéo sur votre site Web ou sur un site de streaming pour inviter vos collègues à visionner ou modifier votre vidéo. Cliquez sur « Download » pour télécharger votre vidéo en format MP4. Félicitations, vous avez créé votre propre vidéo avec Adobe Creative Cloud Express.